bonjour malheureusement j'ai encore beaucoup de personnes qui, euh, qui se laissent distraire par des personnes qui viennent dans votre vie et vous font croire que ces personnes vous connaissent ou encore qu'elles connaissent quand vous êtes en train de partir ce message c'est pour une femme ou un homme qui est dans une relation ou bien qui est chez son cousin qui dort sur le canapé de son meilleur ami et tu, tu attends le bon moment ces personnes ne vont jamais comprendre ce qu'il y a en toi et comme les américains le disent you have to talk yourself out of that shit man tu dois te parler à toi-même pour sortir de ce trou. Bonjour. Si tu ne te réveilles pas chaque matin avec le sens d'urgence. De, de, de, de, de, de, de, de, Là, ah, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Là, ah, je peux pas rester ici. Je dois me bouger. I can't stay here, maintenant. L'un des trucs qui te mettra toujours le feu au feu, ce sont les engagements financiers. Quand tu as un loyer à payer, voilà, voilà septembre qui arrive, tu dois payer, tu as quatre enfants que tu dois nourrir, tu dois payer la pension. Est-ce que tu peux être dormir à 6h30 Tu dors que tu dors quoi Même si tu as passé toute la nuit à regarder le film, tu as fermé des yeux à 4h, 5h30, c'est toi qui as non, tu as regardé le film non. Cinq autres ans de réveil Tu dors que tu dors quoi Tu vous croyez que vous avez le temps Tu vas faire qu'on ça, la pop, tu vas t'amuser comme ça, tu retournes retourner dans écueils. Qu'on en t'ait enterré. Que tu n'as pas fait tout ce que Je voulais, je voulais partir à Washington. Je voulais aller à Hollywood. Je voulais partir faire ceci. Je voulais être actrice. Mais pas tu attendais? Hum. Moi, je m'en fous du potentiel. I don't care about it, man. Moi, je, je... Parfois, tu rencontres un homme, il te dit, je voulais, je veux, je vais, je peux, je connais. Un mois. Six mois. Je vais. Je dis que je vais. Vous connaissez ce qui a le temps dans votre vie? Quand on dit que le Seigneur fera dans votre vie ce qu'il n'a pas faire en 10 ans, il va faire en 6 mois, il a besoin de ton action. Quand on prophétise sur vous, on doit vous dire le revers de la prophétie. Si je t'ai dit qu'en 6 mois, Dieu va te donner l'argent qu'il aurait dû te donner dans 10 ans, tu dois comprendre que dans les 6 mois -là, tu vas bosser plus que tu n'avais, tu ne pouvais bosser même en 20 ans. Peut-être que tu vas te coucher, mais on a déjà donné la prophétie. On a donné la prophétie. Le seigneur a dit qu'il va le faire. Allez, on va méditer, on va méditer. Hum. Allez, on va manger, on va manger. Alors faire du shopping, on va faire du shopping. Ah oui, j'aime ça, moi j'aime ça. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Oui, ça. Hum. Allez, allons, allons au resto, allons draguer un peu une fille là. Ah ouais, tu sais, ouais, je, vais, je vais devenir un grand euh, homme d'affaires, euh, oui, euh, tu vois, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, tu vois, je, je, le Seigneur m'a humilié, il m'a, euh, oui, euh, voilà, je, je, je, je, je suis d'icônes, diacre dans mon église, j'évangélise le samedi, euh, le Seigneur va bouger dans ma vie, voilà, il a déjà dit euh, euh, par la grâce de Dieu, du Seigneur Tout-Puissant <rire> Aïe aïe aïe, vous ne connaissez pas encore Vous n'êtes pas encore souffert Bonjour la reine Domi de Lima Bonjour étoile filante Yembe Thurier <rire> Bonjour la reine Nathalie tu t'amuses comme ça, tu dors, tu te retrouves à ton enterrement. Hey, vous m'enterrez, c'est comment Je devais aller pas, je devais, je devais voyager, je devais aller étudier à l'université de Birmingham. Qu'est-ce qui s'est passé hum. Aïe, aïe, aïe. La vie est violente et parfois elle est vachement courte. Chaque heure de chaque jour, il y a quelque chose là dehors que tu peux attraper chaque jour pendant les 24 heures qu'il y a dans cette journée. Vous êtes trop confortable avec, avec votre matelas là vous plaît trop. Hein? Ton matelas est trop doux. Le canapé de ta soeur est trop doux. Tu es chez ta soeur à 30 ans. Hein? Tu es chez ta meilleure amie à 35 ans. Tu les mets mal à l'aise à la maison. On sait même plus ce qu'on va te dire viens encore dépend de ta copine voilà tu es l'homme de la maison c'est la femme qui paye tout à la maison tu es, tu es pas mal à l'aise ça ne cloche pas hein c'est la femme qui a été dotée non elle va te doter non wonderful par la main quand la reine je va faire ses vidéos, elle va dire vous allez m'écouter comme la télé on de 20 h Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons parler, passer aux faits divers. Un homme a été retrouvé avec 50 armes à feu. Tu finis d'écouter les infos, rien ne change dans ta vie. Vous venez aussi sur ma page, vous venez faire des infos. Une femme me contacte hier, lors de la consultation. Je suis un peu plus disponible pour les consultations, surtout à distance maintenant. Donc la dame, elle ah, je te suis depuis deux mois. Et l'autre jour, quand tu as parlé des belles-mères et tout ça là, je ne sais pas pourquoi ma belle-mère me déteste comme ça. Quand elle raconte le scénario, ce sont les choses que je vous dis, c'est là chaque jour. Non sa belle m'a merdé. Il y a un marabout chez lequel, elle est mariée depuis 10 ans avec son, son, son mari. Et sa belle m'a pas depuis quelques temps chez un marabout. Et par erreur, elle a amené le, son propre fils qui est le mari de cette dame chez le même marabout. Plus tard, le, le, le, le fils décide que, je vais, il dit que, je, ok, chérie. « Viens, je vais t'amener chez un monsieur. » Donc le fils amène la femme chez le marabout de sa mère. Elle arrive chez le marabout. Le marabout regarde on se dit ah, « je comprends. » Le marabout lui a tout avoué. « Que ta belle-mère vient souvent ici-là pour faire vous travaillez contre toi. »« Que tu as, pour, tu as oh, envoûté le fils. »« Je comprends maintenant. Quand il te voit, je comprends. »« Je vois pourquoi on travaille, ça ne marche pas. » Je dis qu'arrêtez, arrêtez. Arrêtez de faire vos affaires que vous venez me regarder. Je ne suis pas à la télé. Je ne... si vous me voyez dans votre téléphone, c'est vrai. Mais les choses que je vous dis, c'est pour changer votre vie. Vous dormez trop. Quand tu rencontres quelqu'un, analyse, observe avec qui. Tu es en train de partager tes idées. Observe avec qui tu es en train de partager tes projets. Qu'est-ce que la personne a dans sa vie La personne a quoi que tu vois Les belles paroles Je vais, le je vais. Je vais, je vais. Je sais, je sais. Et j'ai la personne la connaître tout. S'habite tout, mon frère. Je sais. Dès que tu commences à parler, il a fini la femme fin depuis longtemps. Il a déjà fini. Attends, écoute-moi ce que j'ai dit, non. Non, non, non, non, Sabi tout connaît. Larissa, je ne veux pas que ça manque mon merci. Mon merci, c'est quand je rencontre quelqu'un dans la rue. Il me dit, je t'écoute. Je t'écoute depuis six mois. J'ai acheté deux terrains. J'ai déjà me lave avec le sel constamment. J'ai déjà pris deux kits. J'ai été délivré de ça, ça, ça. C'est ça que c'est. Voilà pour moi là-bas. Voilà voilà ma récompense. Bonjour à la reine Becky, à Zébot. On a fait le tridôme l'autre jour. D'ailleurs, les prières qu'on a fait pendant ce jeûne sont disponibles. ceux qui veulent l'acheter, si vous avez encore votre jeûne à faire. Oui. C'était une des prières qu'on fait. Après, je vends ça. Voilà. Une dame m'écrit le 4, c'était quand elle m'écrit avant-hier. Oui, elle m'écrit avant-hier matin. Elle me dit qu'elle était passée, que voici son témoignage. Depuis qu'elle a accouché son enfant, qui a aujourd'hui 4 ans, quand on a fermé son ventre, après avoir fait la césarine, elle a senti comme si elle avait un petit serpent dans son ventre, comme si elle avait un petit truc qui bougeait dans son ventre. Et même quand elle priait, sa bouche était fermée, elle n'arrivait pas à parler contre cette chose dans son ventre. Donc quand elle lancé le jeûne, j'ai lancé le jeûne le 28 juin 2022, donc on a fait le 29 30. Donc on a fermé le jeûne le 1er juillet 2022 à 6h. Je dit que les prières qu'on a fait pendant ce jeûne sont disponibles pour ceux qui veulent l'acheter. Elle me contacte, elle me dit qu'elle a commencé son jeûne le 1er. Ce qui fait qu'elle a clôturé le jeûne le 4, c'est-à-dire avant-hier. Et elle clôture le jeûne, hier elle paye sa dîme. Et pendant le jeûne, j'avais dit que la seule chose que vous avez le droit de boire, c'est il y a une poudre de désenvoûtement là. Vous achetez ça à 10 000. Et vous buvez. Vous faites bouillir, vous buvez. Deux jours, vous vous avec le troisième jour. Elle a fait ça. Elle finit son jeûne donc. Le lendemain du jeûne, elle paye sa dîme. Elle paye sa dîme vers 4 heures. 4 heures comme ça, tu comme ça là, oui. Et généralement, je me je vois vous prier, comme je vous ai montré comment payer la dîme déjà. Hop. Elle était assise sur le pont, hein, en train de faire ses besoins. Après elle sent une violente tout, elle commence à tousser. Elle tousse. Elle sent un asticot, ce qu'on appelle le tombou, qui sort de sa gorge Elle dit, elle en envoie la gorge, elle tire, elle racle. Elle dit. Donc, quand on voit le témoignage, je vais, je vais demander que l'équipe de Community Management qui poste ça sur le truc, sur la page, vous allez lire son témoignage. Là, elle dit qu'elle était dépassée. Et là, elle se rappelle que je viens de finir trois jours de jeûne sec. Et je viens de boire une poudre qui enlève les serpents qu'il y a dans les ventes des gens-là. Elle dit que l'asticot est sorti par la bouche. Pendant ces périodes où vous buvez les plus de désenvoûtement, je suis sûr que quand, quand vous bougez, il y en a qui sortent. Affils ah, Mohamed, c'est celui qui est prêt pour moi qui me trouve. C'est celui qui est prêt pour moi qui fait ce que je dis. Et vous dis que si vous cherchez les gens qui vont faire le, avec le venir avec le make-up et les beaux habits, venez dit, Mais j'ai dit, hein, Vous savez de qui hein je parle. Je ne suis pas moi là. Je ne suis pas là. Je parlais avec mon, mon vigile l'autre jour. À part il m'écoutait à la radio l'année passée. Tu vois, c'est quand tu fais un le poste de vigile. tu Parfois, tu as si tu là Donc, il était abonné à la radio. Donc, c'est l'autre jour... Ça fait il y a trois mois qu'il travaille pour moi. C'est l'autre jour que... Dans les commentaires avec les gens au bureau, ils se rendent compte que c'est moi, Jocelyne Kourou, qui l'écoutait à la radio tout le temps. Donc, l'autre jour, on a fait un petit tour, là. Ils ont pris, ont, ils ont, je leur donnais un bois. Pendant qu'ils étaient dans le bois, là, il dit Je ne savais pas que... Euh, c'était, c'était, c'était vous... Euh, Jocelyne Kouo, mais pourquoi vous êtes aussi simple? <rire> J'ai ri. J'ai dit monsieur. Je <rire> mm -hmm. n'ai pas moi les gens impressionnés. I know to impress. I get time. Mm -hmm. I get time. Si vous êtes encore au niveau, vous devez chercher les gens. Oh non, ils doivent me voir comment je suis habillée. Ils doivent voir comment je suis. Non, non, non, vous ne comprenez pas encore. Mm -hmm. Comme je vois mon papa les t-shirts traditionnels, c'est là. J'ai plein comme ça là, là. T-shirt jogging. Voltaire, ma structure est formalisée. J'ai un comptable. J'ai, je pense, j'ai déjà presque 15 employés. Je payes mes impôts. Tu comprends Paye mes impôts. Ma sujet est formalisée. J'ai ouvert mon entreprise depuis que je suis au Cameroun. J'ai ouvert en novembre 2019. The gift Academy est ouvert. J'ai déjà les succursales. J'ai déjà des magasins qui ont ouverts. Je perds les impôts pour ces magasins-là. Tu as compris Donc merci pour la proposition. Par contre, si vous cherchez du boulot, vous pouvez venir déposer votre CV. On cherche actuellement une restauratrice donc si quelqu'un d'entre vous a des capacités si tu as fait hôtellerie et tu es dans la ville de Douala ou dans la ville de Libreville femme comme Homme, je préfère même un homme parce que les femmes ont commencé à te dire oh je vais aller préparer la nourriture de baie tout ça là voilà restaurateur caissière ou caissier quelqu'un qui peut aussi gérer la caisse qui a une formation en contact il y a des gens de comptables qui gèrent toutes les succursales. Maintenant, je veux euh, des personnes qui seront caissières. caissières. Et aussi, euh, si, vous avez des, si vous avez des compétences en secrétariat. Ne partez pas vivre à village, vous voulez travailler à maquette. Parce que le bureau est à maquette. Donc. Si vous êtes à plus de 500 ans de taxi, ne venez pas pas d'eau Vous devez. Euh... Moi, je, je, je n'ai plus peur d'être seul Je n'ai plus peur parce qu'on dit toujours que it's lonely at the top. Au sommet, c'est très, très, euh, c'est solitaire. Les gens vont venir, vont te faire croire qu'ils connaissent ta vision. Ils vont venir te faire croire que, voilà, il faut laisser. Je, je, je, je comprends ce que tu, où tu vas. Ne faites jamais l'erreur. Merci, la, la reine Jacqueline. Ne fais pas l'erreur de déposer votre vision dans les mains de quelqu'un. Parfois, lui-même, ne connaît pas là où il part. Il cherche celui qui va l'aider. Toi qui veux porter tout, mais tout, tu vais venir déposer en tes mains. F... Je suis folle. Ton instinct te dit, lève-toi, tu n'as pas fait ça. La personne commence à te dire, ça ne va pas marcher. Ouais, il faut d'abord étudier le terrain. Il faut d'abord observer. Il faut d'abord voir. On ne sait jamais. Te voilà. Ah, pfft et sans le savoir, le fait que la personne te déco, donc te dise même seulement de faire attention ça vient verser un peu l'eau le, sur ton feu ça vient enlever, ça vient verser l'eau sur ton feu, Lutôt le fait que tu viennes dire j'ai l'intention de et tu dis ah non tu sais, moi je suis ici depuis je suis né dans ce pays, nous on maîtrise on maîtrise je suis ici depuis 25 ans. Je connais. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Dès qu'il te dit qu'on là. Dès qu'il te dit qu'on là. Je te retrouve la base de tes rêves sont de partir de partir à l'eau. Et dès que quelqu'un est venu là-dedans, il a versé sa part. Quelqu'un peut ralentir un élan que tu as pris six mois pour construire. Donc ça fait six mois que tu te prépares et tu te lances finalement. Boum. C'est aujourd'hui que tu allais partir créer l'entreprise. C'est aujourd'hui que tu allais partir acheter les chaises pour venir faire ton restaurant. La personne te voit en route. Tu pars où? Euh, je pars à la création d'entreprise. Ah non, non, non, non, tu sais. Non, ne, ne fais pas. Fais d'abord ton business pendant deux ans avant de créer l'entreprise. Le petit mot que la personne t'a donné. Ça te casse une fois. Bam! Tu rentres. Tu as pris six mois pour avoir l'élan là. Tu as pris six mois pour te préparer, pour te... sortir comme tu sortais le jour-là. Quand on vous parle des tueurs de rêve, ce n'est pas la blague. Ils sont dans votre entourage. Ce sont vos oncles, ce sont vos soeurs. Ce sont vos maris, vos femmes-là. Vos pères. Moi, je suis ton père, je veux ton bien. Allez, moi, tu as bien. et est ma bien Oh, my bien Le discernement Est tellement important Le discernement Tu as suivi les conseils de l'autre là Ça t'a amené où Parfois quelqu'un te déconseille Si ton truc que tu devais partir faire Ça allait te donner même un petit 50 ans, mais par jour Chaque jour de la, de la, de la semaine après, il te laisse au carrefour, il part. J'ai laissé ça parce que qu'il savait que tu allais me monter l'autre nom. Après, il occupé, il n'a plus le temps pour toi. J'ai laissé mon rêve pour être fou te suivre. Tu étais bête. Bonjour la reine Amel. Bonjour le roi Amel. C'est bizarre. Vous deux, vous me saluez au même moment. Amel Bella et Amel de Beni. Non, laisse, laisse ton école là, je vais t'amener en Europe. Ah, il a dit qu'il va m'amener en Europe et quatre ans plus tard. C'est comment Nawiti, il n'est pas pu en bain. oh. oh, oh, oh. L'embuscade, le piège, le guet guet-apens On t'a s'étopé. C'est topé. Tu as été tombé. On t'a s'étopé, tu es tombé. Bonjour la reine fête Pardon, donnez-moi mes cœurs. Quand vous collectez sur mon direct, partagez ma vidéo, vous me donnez les cœurs. Voilà les deux choses qu'il vous demande. Parce qu'il ne vous demande pas la jambe dans Facebook. On va faire les lavages aujourd'hui d'ailleurs. On va faire le lavage. Déjà, il y avait leurs règles depuis, depuis, depuis là. Vos règles sorcières qui, qui paraissent seulement le premier là. Merci pour les cœurs, merci, merci. Merci, c'est gentil. C'est comme si vous me chatouillez. Merci. Aïe, euh, bonjour la reine Lucrèce. La reine Elise, bonjour. On ne laisse pas sa vie dans les mains de quelqu'un comme ça. Va te retrouver demain que tu vas dire, hey, Claudine, bonjour, Claudine Olivia. Que, hey. Mais je t'ai fait confiance, non, je t'aimais. L'amour n'exclut pas tout ce que vous connaissez à côté. L'amour n'exclut pas ton compte bancaire secret. Tes quatre tontines secrètes. Oui. Quatre tontines secrètes. <rire> je te dis deux tontines, les quatre autres là, ils gardent ça. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et la confiance se mérite. Quelqu'un doit pas dans ta vie comme ça. Là. À cause de ses belles paroles, en une semaine, il est dans ta vie, au centre de ta vie. Il est dans ta maison. Il contrôle tous tes employés, tous tes ménagers sont sous ses ordres. Oh, Il conduit ta voiture. Oh, ton chauffeur le conduit. Oh, oh, oh, oh. Tu es fou. Tu es, es fou. Tu as de payer son loyer Hopper, hopper ça se mérite il y a de mérite C'est vrai qu'on ne signe pas les biens séparés quand on est dans une relation, sans mariage. Mais vous devez par votre intelligence signer vos biens séparés. Très important. Ça va éviter qu'on te prenne pour une idiote ou pour un idiot. Mmh. Ça va éviter qu'on te prenne pour une idiote. Je laissez elle la fille là, pardon. Il la maîtrise. Il suffit que je sorte mon truc comme ça, je lui fais la moule, là, comme pian, pian. Elle va tout oublier. Ouais Seigneur, Seigneur. Ah. Que c'est mon mari. Il veut mon bien. Ma chérie. Rien ne te garantie que ton mari là. Ne va pas aller par une autre petite déo Tu vas te rendre compte que l'argent de l'entreprise que tu travailles, du pour te travailler, fait tourner l'entreprise là. Tu te rends compte que on allait construire un petit duplex à la petite fille là-bas, en là -bas, là bas de votre quartier. Nadine qui était, achète le savon de déblocage chez moi. Tu as compris. Tu veux la recette Achète mon savon. Vous aimez le gratuit, non Tu vas payer pour que tu te donne ça aussi. Achète le savon, oui. tellement de femmes qui viennent. Ouais, Marie, tu sais, j'étais bête. Une est venue à mots faire l'autre jour, j'ai dit que... hé Yé hé hé Elle a engouté son mari quand il n'avait rien. Comment il n'avait rien Après, il commence à voir. Il est seul à voir, toi tu n'as pas. hein ma chérie. sœur de son mari construit la maison de son mari ils ont construit des dépendances dehors qu'on peut louer les soeurs de son mari sont ont tellement les mains sur le pied les yeux sur le bien du mari de cette dame que comme elle est infirmière, elle veut faire un petit dispensaire dehors elle demande à son mari qu'est ce qu'elle peut avoir le dispensaire pour faire son, son truc le monsieur lui dit qu'il faut qu'elle paye le loyer wonderful il dit que donc tu payes le loyer chez ton mari et ce n'est que récemment qu'elle a découvert qu'il avait une autre femme dans le même quartier, que tout le monde dans la famille connaît sauf elle. Jusqu'à l'enfant, on faisait l'anniversaire de l'enfant? Elle dit qu'elle a la maison avec lui comme ça, là, que c'est comme, ils sont comme les colocataires, que je paie mon loyer, tu perds ton loyer. Même si elle rentre à minuit, on ne va pas demander que tu étais où. Certaines de vos belles familles ont vécu vos étoiles, là. C'est une belle famille, son amant, pour t'écraser. Elle fait confiance à son mari. Non, elle dit toi à son mari. Et comme on a tapé le vent de son mari, il, lui, il a dit qu'elle ne visite personne là. Allez, allons-y. Chant libre. La famille, c'est un peu ton. On les... elle, doit, elle va encourager notre frère. Elle va l'aider. Elle va faire, il va quitter la cigarette là. Elle va faire, il va, va se discipliner. Elle va faire, il va aller au travail maintenant à l'heure. Elle va faire, il va avoir la promotion. Te voilà, bien, bien, bien, bien, promotion, bien, il monte, bien, il va en Europe, bien, c'est toi qui le, tu es derrière lui, hein, tu le pousses, tu l'encourages, tu l'encourages, tu l'encourages, je sais pas comment tu as ton énergie. Après tu apprends qu'il est venu, il est venu euh, doter une autre femme au pays. Toute la famille était là, toute ta belle famille là, était là. Hmm. Ok, je t'encourage, un, je m'encourage, deux. I encourage you, um, I encourage myself too. <coughs> Nous, des blagues. Est-ce que tu connais comment tu te sens quand tu sais que tu as une petite réserve d'argent quelque part? tu sais que ça fait que ham, tu fais hum. Ça fait un piang, tu fais un ping. On va plutôt au même pas te parler n'importe comment dans la maison là. Non. On vient, on un peu faire comme ça, là. tu dis papa, Ils font que tu même. Tu es là, là où tu vis là. Si ton mari meurt, c'est fini pour toi. Tu te foncier, rien n'est rien à ton nom. pas Quand il a acheté le terrain, vous avez serré le cœur ensemble. Il y a cela 25 ans, vous avez acheté le, le terrain là. La période là vous avez serré le cœur tous les deux, acheté. Est-ce qu'après, dans 20 ans, 20 ans plus tard, quand il va montrer le, le terrain aux gens, est-ce qu'il va dire que tu étais avec lui Est-ce qu'il va dire que c'est sa femme que quand il sortait pour aller bosser dans le chantier à tel endroit pour qu'on le paye, pour qu'il achète le terrain. Non, c'est sa femme qui restait à la maison et gardait les enfants. Elle préparait, elle venait même lui donner de la haute travail. Est-ce qu'il va dire ça? Voilà le duplex, quand tu penses que tu vas un peu enjoy la maison comme ça, la mouffmide. C'est les couépousos que tu veux voir. Et les belles soeurs sont derrière les couépousos de là. La... Soyez plus ignorant. Hein. Ne vous voilez plus la face. Il y a des choses que c'était là. C'était là depuis. Tu devais te chercher Tu devais te chercher depuis longtemps. Même si tu es dans la même maison, tu te cherches déjà. Tu te cherches. Un euh, jour j'ai reçu une femme. Elle. elle me dit je suis mariée. Je viens avec mon mari. <rire> j'ai un dragon en Je veux te faire mes papiers pour partir. J'ai dit que même, ma chérie. <rire> je ne vais pas ma que mari non j'ai les enfants non elle ah, dit oui mais non l'homme c'est là <rire> elle, es sérieuse, elle. <rire> hey, est sérieuse c'est hier elle dit que je vais arriver là -bas. je vais faire même trois ou à part elle dit que je suis arrivé la femme va abuser on joue la reine haute <rire> Elle dit, non, non, non, non, non. Quand Jacques que venu, il là. Chaque jour, on garde l'argent il pas il mange. Dès qu'on est commis un peu, peu, puis pas il mange. Pardon. Il commencé à mettre mon argent de côté pour faire mes papiers partis hmm. Hmm. C'est un d'entre vous, vous connaissez que vous aurez pu être plus long. si ce n'était la, la faute de votre mari. Bah, tu, tu regarde la bague. Voilà ta récompense. Regarde la bague sous ta main. Regarde. Regarde. Comme tu regardes, ça te plaît là. Et le fait que tu disais que mon mari. Il ne passé pas dit que mon mari, on vient te donner les billets de banque. C'est à chaque fois qu'on disait que mon mari on versait l'argent sur Orange Money de quelqu'un. Ce qui a les femmes là que tu passes toute la journée à Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, tu te fatigues, tu bois l'eau Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Après, tu regardes le compte bancaire, un million d'euros. Soyez un massage, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Tu as mis tous tes espoirs, tu as vu comment on t'a déposé au carrefour. Tu as aidé sa soeur, sa soeur a eu le boulot. Tu as aidé ceci, ils ont. Mince Après, on montre ton mari contre toi. Quand c'est en train de commencer, lui-même, il va te dire que fais attention à ma soeur. Que ma soeur, que tu as mis avec elle comme ça, là. parce qu'il connaît ce que sa soeur lui dit quand il avait elle, quand il avait lui. Il avait elle. Il avait elle, lui. Sa soeur vient dire à ah, ta femme, là, il t'avait dit de ne pas l'épouser, non? Hein Regarde comment il t'a ralenti. Regarde. Après que dès que tu rentres, ta soeur, ah, hé, hey, tu es là. Hé, hey, Sandrine. Non, je disais même à ton frère, à ton mari, que... Après, il t'a dit que... <rire> Fais attention. Fais attention. Ça c'était avant, avant il te disait ça, ce qu'il a dit, il te dit encore Il passe seulement les nuits de haut, non il dit que j'étais chez Tupacha, j'ai voyagé avec ma soeur. C'est la soeur qui est parti au village, lui montrer sa nouvelle femme qu'elle veut qu'il prenne. Parce qu'elle sait qu'elle va contrôler la femme là. <rire> Moi il dit seulement vos vies, je sais que quand il parle comme ça là, parfois j'ai les inspirations, après quand m'a vient me dire que, yeah, « m'a mamie, tu as parlé de ma vie hier dans le direct. » J'ai dit oui. Vie. Elle vient te ton manque de pouvoir. Est-ce que tu visites quelqu'un Est-ce que tu fais quelque chose de spirituel Elle veut voir. Dis-moi non. Elle demande à son frère. Après, il vient te demander. <rire> Comme son frère, c'est un peu ton. Il y a des choses que tu vas même faire, tu ne dis même pas à son frère qui est ton mari là. Bonjour le roi euh, là. Je ne le dis pas. Tu caches. Et un truc, que tu danses, son manque, lèche, lèche, lèche, lèche, lèche, lèche. Tu peux pas son bain, tu mets le sel dedans. Il dit, c'est là, moi Tu as prié même sur ça. Oui. Parce que dans la journée, on va taper son ventre, il va dire. levez-vous. Si tu ne lèves pas, tes choses ne vont pas avancer. Alors une nouvelle journée. Si tu es là on as, tu t'assoies à la maison, tu regardes, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Passe ton temps sur Facebook alors. Bonjour lumière. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on a? What do we have? What do we get here? Your life is messed up and it's your fault, you know. Prenez la totale responsabilité des choses qui ne se sont pas passées bien dans votre vie. C'était parce que vous étiez bête à l'époque. I was bête before. Now I am intelligent. I am sage. Oh, simple temps before je disais toutes mes choses parce que ma ta belle mère souvent te dit tu sais ma fille tu es la fille que je n'ai jamais eue <laughs> <laughs> <laughs> tu es la fille que je n'ai jamais eue évidemment la mère tu n'as jamais eu de fille tu n'as que des garçons donc tu n'as pas je suis pas ta fille je your daughter you know fille donc so, stop calling me my daughter ain your daughter come on quand va te faire un coup de poignard. Tu vas rester, tu vas dire. Que Mais si je croyais que tu étais ma mère, dans son cœur, tu n'es pas sa fille. Parce qu'on m'a déjà fait le coup. Ça, enfin, c'est pour guetter ton, son fils. Pourquoi tu lui achètes la brésilienne à la fille, là Il y a certaines mères qui ne veulent même pas que tu montes dans la voiture de son fils. Je suis la femme de ton fils. Tout ce qui est à lui est à moi. Hmm? What do you want? les belles mères mon frère on aurait dû les appeler les deux mères les deux mères <rire> je crois que c'est quelqu'un que ça l'a travaillé il était dépassé par la situation après il a dit que la femme si on dit l'aide, ce sera trop évident donc on l'appelle dans la belle -mère. belle belle mais à chaque fois qu'il prononçait ses faisant ça il avait un tic il voulait s'en m'étranger la main là <rire> mm -hmm. A A J'ai eu un problème une fois avec mon ex-mari. Quand on avait les problèmes, il appelait sa mère, seulement. Il y avait des problèmes de violence conjugale. Donc, on a tapé dessus, on était en France. J'ai appelé la police. Quand la police vient en le cherchant. Il appelle ça. Oh maman, elle va me tuer ici en Europe. Elle va me fait comme un rapatrier. Oh, oh, oh. Je parle au téléphone, je parle à la mère. Je dis que la mère, toi-même, si c'était ta fille qu'on tapait comme ça. Pourquoi tu. Non, non, non, non. Il faut le comprendre. Tu es la femme. Tu es. J'ai des Akazu. »« Ok. D'accord. Ok. Je comprends. J'ai les leçons que j'ai appris que sur le terrain, hein. Akazu. <rire> hum. Hum. Oui, les consultations, on va faire... Aujourd'hui, à partir de... Je ne sais même pas quelle heure il est. À partir de... J'ai repris les consultations, à distance, surtout, je vous dis. Libreville, consultation, on doit à la consultation. Yaoundé aussi. J'ai beaucoup de consultations à Yaoundé aujourd'hui. Yaoundé, Libreville, j'ai beaucoup consulté aujourd'hui. je reste comme ça, là, je régale la ma terre. Après, j'entends ici au pays que, ouais, elle a voulu qu'on le rapatrie, Hein? Elle a voulu finir sa vie là-bas en Europe. Je dit que, hé, eh, hé, eh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, mais je te dis que le pied de la personne était sur ma gauche et que pendant l'espace de 5 secondes, je croyais que j'allais mourir parce que je ne respirais plus. Le message, là, n'est pas passé. Hmm? Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh, mmh, tu arrives dans une famille à 22 ans je laisse-toi là. Oh, je vous fais confiance. Je laisse-toi, Dieu. Tu es folle. Hein? Tu fais des danses. Je laisse-toi, Dieu. Tu es folle. Je laisse-toi, Dieu. On prend ton nom, on pas déposer chez les gens. Je laisse-toi, Dieu. Ah, c'est Dieu qui va me venger. oh Seigneur. Les belles filles, les belles filles. Vous êtes belles et vous êtes bêtes aussi. C'est même comment avez-vous, voilà tes enfants. l'autre, je, je parle à notre, notre consultation hier. Elle m'écoute depuis trois mois. J'ai parlé des lavages et examens ici, fatigué. J'ai dit, lavez vos enfants, avant les examens. J'ai même lancé le kit examen. Elle me dit, la semaine des examens, tous ces enfants de la maison sont tombés malades. C'est pas vous croyez que tout le monde veut tout votre bien, non. Continuez. Laissez à Dieu. Tous les enfants de la maison. Tous. Avec son mari, elle ne sait même pas si c'est maintenant, si son frère et soeur, c'est mal ou bien, elle ne connaît même pas. Il ne mange plus ta nourriture, il ne te touche plus, rien. Mais donc, il, il, elle ne sait même pas ce qu'il retient encore au pays. Qu'est-ce qu'il retient encore dans la maison, là Elle ne connaît même pas. Mais il est encore là quand même dans la maison. Il est là. Idée. Idée. On allait travailler sur vous comme ça, là. C'est ton ami ton mari en esclavage. On a mis en esclavage. Que tout ce qui travaillent là. tout ce qui travaillent. Ça doit aller chez eux. Être très ferme et décisif, slash décisive. Soyez très ferme et décisif, slash décisive. Très important. Bonsoir, la reine comme depuis Lomé. Parce que vous tournez trop, vous dansez comme la chaise du coiffeur. Un coup, vous voulez, un coup, vous voulez pas. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. On ne sait même pas si vous voulez finalement. Vous voulez quoi Soyez décisif, Voilà ce que je fais. La règle de base, tu dois avoir minimum trois sources de revenus différentes. C'est que si le mois, si, si, si ne donne pas l'autre, la va donner. Le mois, si, si, l'autre, si ne donne pas l'autre, la va donner. C'est comme ça. Ça, a eu des wok. Vous voulez faire autre chose, lancez-vous une fois. Josette, on a un peu ta Aïe. Ça veut dire qu'il y a un esprit de rejet qu'on a lancé dans ta la maison qui est très intense. Travaille seulement. Il y a les kit d'attirance, je vous ai dit. Kit déblocage. Les choses que tu as lancées à la maison. Tu verses ça à la maison là-bas. C'est n'importe quoi, on est venu mettre pour faire qu'il y a toujours l'animosité entre vous deux là. Enlève. Donc, quitte attirance maintenant, ça restaure ta beauté, ton attirance à toi-même. Tout, c'est le travail spirituel. Hein. Pensez pas que vous allez rester comme ça là. Voilà, voilà l'autre truc que la dame me disait hier, dans la consultation. Elle me dit, ah moi, je priais, c'est je, je priais, moi, c'est tu ne connais pas une autre prière qu'elle peut faire. J'ai dit, ma chérie, je remercie même Dieu que tu as payé la consultation. Parce que les gens comme vous, là, vous attendre toujours. Je prie, non. Hum. Ça fait 25 ans que tu pries. Tu n'as pas remarqué que les choses sont en train de partir de mal en hein? pis. Tu n'as pas remarqué. Hein? Bonjour, on est là. Comme tu viens d'arriver. Lave-toi avec le sel. Ceux qui veulent la consultation, je vois que vous êtes en train de m'écrire là. La consultation, on, on pourra en faire aujourd'hui. <rire> Et puis, on vous envoie les produits par DHL. Lave-toi le sel. Tous les jours. Pas une semaine, pas une, un jour. Tous les jours, deux fois par jour, prends le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Tu te laves avec, tu te laves avec, tu te laves avec. C'est comme ça que ça commence d'abord. Tu refais ta maison, tu prends le sel, tu mets avec la jupe, tu lances dans ta maison, tu parles. Bon, il est temps de commencer la journée. Vous devez partir travailler, non hum? Passez une superbe journée.